Au début des années 90, on faisait du, du skimboard avec euh, des cousins et des, des potes sur le secteur d'Agon-Coutainville-Landville-sur-Mer. C'était un sport qui était très très peu développé en France. C'est un sport qui se pratique à la fois sur euh, l'estran, sur le, la partie plate, mais en compétition et sur vague, on, on pratique le skiboard sur le shorebreak. Le shorebreak, c'est cette pente de sable qu'on a en haut des plages, hein, enfin qu'on avait en haut des plages. Quand on a créé le club en 1996, on avait des plages très très très pontues sur Agon-Coutainville, euh, sur mer Bouville. Euh, aller skimer énormément sur, euh, sur ces plages de sable fin, mmh. avec euh, des vagues qui venaient casser euh, sur ces pentes de sable. Donc euh, le club est né euh, à cet endroit parce que les plages étaient vraiment adaptées à la pratique de skiboard de vagues, et le club s'est développé, donc on est un club de skiboard qui fait également euh, du surf. Avec cette situation géographique, on a pu avoir une belle équipe de haut niveau de ski On a organisé une 18 Coupe de France sur le, le shorebreak du Platé. C'est une des plages de, de Suville. Et d'année en année, ce shorebreak est, est devenu très très caillouteux avec de moins en moins de sable et tout. Et il y a trois ans, on a dû arrêter l'organisation de cette compétition parce que ça ne devenait pas digne d'une compétition de ski board. Glisser sur les cailloux, ça ne plaisait pas à tout le monde et à nous non plus. souci euh, sur euh, pas mal de spots d'ailleurs euh, en France hein, pas que en Normandie euh, avec, euh, avec ce sport parce que euh, les shorebreak disparaissent les cailloux apparaissent et euh, on ne peut plus euh, pratiquer des eaux qui est réelle, à est une, une ville qui a été construite sur la dune il y a, il y a des années, qui est protégée avec des digues de béton. Depuis 15 ans, du sable est ramené tous les ans du arbre qui se situe au nord d'Agoncoutainville, à Blainville-sur-Mer, sur les plages principales dagon ou les plages les plus touchées par l'érosion, pour protéger la digue qui, elle, protège aussi les habitations. Ce sable n'est pas d'une super qualité, enfin c'est un sable assez euh, gravillonneux avec une granulométrie assez importante. Euh, tout le sable fin euh, ne tient pas sur ces plages et avec les épis perpendiculaires à la mer, des effets de chasse avec les marais euh, se créent et le sable fin repart en fait, donc reste que le gros caillou. C'est quand même une problématique touristique parce qu'on est dans une station balnéaire et euh, c'est vrai que les touristes, quand ils arrivent dans une station balnéaire, ils veulent tous une plage de sable fin. Choses qui ont été faites et qui n'ont pas fonctionné. Moi, bon, Brunville, il y a l'exemple de ces boudins. Bon, voilà. euh, ils n'ont pas voulu passer à l'enrochement. Ils ont essayé de trouver une solution alternative qui pensait qu'elle allait être la bonne. Et ils se sont avérés que les boudins remplis de sable pour renforcer la dune. Ça n'a pas fonctionné et derrière, dans l'urgence, après les tempêtes qu'il y a eu euh, cette année, avec les gros coefficients de marée qui allaient venir, euh, ils se sont décidés de passer à l'enrochement comme à Quand On arrive là-bas, on a. On a ce côté idyllique avec les cabanes de Gouville sur la dune, sur une dune qui est, encore, qui est encore bien préservée. Et puis sur la partie nord, vous avez des boudins de sable. Après, vous avez des cailloux. Voilà, Et au-dessus des cailloux, vous avez des camping-cars. réfléchissent à des solutions. Il y a des bateaux qui draguent du sable et qui ramènent du sable sur les plages pour l'été, sur les plages touristiques. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable sur le secteur euh... Pourquoi pas maintenant aller draguer du sable, nous ici à Marais Basse, on a beaucoup beaucoup de coquillages, on a des palourdes, on a des coques, on a des frères donc aller racler des fonds ça peut être aussi très très mauvais pour l'environnement. Donc voilà, les solutions, on les a pas, il faudrait arriver à, à ramener du beau sable sur les plages touristiques quand même, parce qu'il y a quand même des enjeux hyper importants pour, pour tout le monde dans le secteur. Pour notre association, bah, la solution pour les cours, bah, c'est les cours de marée basse sur euh, ce que dans le nord ils appellent les bâches, nous on appelle ça des marettes. Euh, voilà, c'est très bien pour, pour s'initier, mais c'est vrai que ça, ça nous limite dans l'évolution parce que notre sport aussi, c'est pas uniquement le plat, c'est aussi le ski de bord de vagues. Donc les solutions avec euh, le haut niveau dans notre club, bah, c'est de bouger. Donc on organise des stages euh, en Vendée, euh, dans le sud-ouest. On est obligé de bouger beaucoup pour qu'ils aillent s'entraîner sur euh, des bonnes plages. Et puis euh, bon, bah, on cherche tout le temps un petit triangle magique, un petit endroit où il y a du sable. Au printemps, on a une très belle plage sur 20 mètres euh, à l'école de voile pour faire du ski board. Mais euh, les conditions bougent tellement que, que c'est pas, pas régulier. Donc euh, pour le haut niveau, euh, c'est très compliqué. Pour les cours, ben voilà, la solution c'est la marée basse, mais ça nous limite les créneaux parce que euh, voilà, hein, la mer est haute en temps. Et, et puis financièrement, eh ben, on ne peut pas multiplier le nombre de cours dans une journée. Donc euh, voilà, l'alternative la, la, euh, bah, c'est ces piste de ski-board qu'on a créé il y a quelques années. Hein. On avait tellement de cailloux qu'il fallait trouver une surface lisse pour apprendre à faire du ski-board. Malheureusement, euh, on aurait préféré euh, faire tous nos cours en milieu naturel.